Merci à toi, Xavier. Merci pour l'invitation. Je suis très content de parler pour ce séminaire-là, qui est une très chouette initiative, je trouve. Euh, effectivement, je vais vous parler l'auto-similaire. Alors, Je vais vous décrire un petit peu les, les problématiques de l'exposé d'aujourd'hui. Euh, bon, je, je sais qu'il y a dans la salle des L1, L2, L3, donc euh, le but, c'est que ce soit compréhensible le plus possible pour tout le monde. Voilà, il y aura peut-être quelques petites incartades vers des zones du programme que, pour certains d'entre vous, vous n'aurez pas vu mais je vais les vouloir aussi, euh, disons, courtes que possible. Voilà, donc, je vous les signalerai. Alors, le but, c'est de parler d'ensemble auto-similaire. Qu'est-ce que c'est un ensemble auto-similaire? Un ensemble auto-similaire, la plus simple façon de voir les choses, c'est un ensemble qui est constitué de plus petites versions de lui-même. Déjà, la définition elle-même a quelque chose de récursif. Vous imaginez un ensemble, si vous regardez une plus petite partie de cet ensemble, c'est la même chose que le grand ensemble, mais contracté. Donc, voilà, on imagine que, euh, évidemment, que cette petite version qu'on a, qu a, qu'on vient de définir, elle-même composée d'encore plus petites versions, ça donne quelque chose propriétés qu'on appelle fractales. Et c'est pour ça que ces ensembles sont intéressants, parce que la plupart d'entre eux ont des particularités qu'on appelle fractales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire fractal Je ne vais pas vous définir ça ici, pour la simple bonne raison qu'il n'y a pas de définition. Ce n'est pas qu'on n'a jamais trouvé de définition, enfin si, c'est un petit peu ça d'ailleurs. Il y a eu plusieurs définitions qui ont été proposées, notamment par Mandelbrot qui a introduit les fractales. Euh, mais aucune n'était vraiment satisfaisante dans le sens où euh, la plupart du temps quand on donne une définition finalement on s'est rendu compte qu'il y avait des objets qui avaient des propriétés fractales, disons que l'intuition décrivait comme fractales et qui n'étaient pas compris dedans, ou alors à l'inverse qui comprenait des ensembles qui n'étaient pas vraiment fractales. Donc finalement c'est un terme qui est laissé plus ou moins sans définition, qui est, euh, bon, est laissé un petit peu à l'intuition. C'est un petit peu comme si vous voulez définir ce que c'est qu'être vivant pour une cellule. On s'est de donné des propriétés qui disent si on a ça alors plus ou moins on a une cellule vivante. Mais finalement, il n'y a pas de définition propre. C'est un petit peu pareil. Euh, on sait dire qu'on est fractal quand, finalement, quand une bonne façon de voir les choses, c'est de nous dire qu'on est fractal quand on a des détails à toutes les échelles. C'est-à-dire, euh, si vous considérez un ensemble régulier, comme étant, euh, disons, les, les ensembles que vous avez l'habitude de, de, de regarder en géométrie, les ensembles qui seront réguliers, le, je ne sais pas, une courbe régulière, un, un domaine régulier, donc, dont la frontière est une courbe localement au moins le, euh, le graphe d'une fonction régulière, une fonction c'est infinie, par exemple, si vous zoomez dessus, vous allez finir par avoir quelque chose d'aplati. Vous n'aurez pas de détails. Donc le principe des fractales, c'est justement qu'en zoomant, autant de fois que vous voulez, vous allez toujours trouver des détails. Et donc les ensembles autosimilaires ont ces propriétés-là. Alors pas tous. Ils ne sont, sont pas tous ces propriétés fractales. Mais une grande majorité d'entre eux. Et donc On va commencer par donner un premier exemple d'ensemble autosimilaire qui du coup n'est pas fractal du tout, c'est l'exemple d'un segment. On a un segment, n'importe lequel, 0,1, ça, c'est typiquement un ensemble qui est autosimilaire. Pourquoi Il est constitué de deux plus petites versions de lui-même. un 1,5 ici. Finalement, ce segment 0,1, c'est 0,1,5 union 1,5,1. 1 0,1,5, c'est une contraction de 0,1. 15 c'est une contraction de 0,1. Okay et typiquement, celui-ci, évidemment, il n'a pas les propriétés fractales que j'ai dites tout à l'heure. Mais ça fait partie des ensembles autosimilaires. Bon, on va garder cet exemple en tête. Et... Aussi avoir présent à l'esprit que ça c'est quand même un cas particulier dans son auto autosimilaire, la plupart du temps on va avoir des choses, des détails à toutes les échelles. Alors, peut-être quelques exemples, quelques motivations pour utiliser, étudier ces ensembles autosimilaires. La première motivation elle est d'ordre mathématique. C'est des ensembles qui vont avoir une notion, euh, bon je n'en ai pas encore parlé, mais on va parler de notion de dimension un petit peu, disons que d'un point de vue intuitif, c'est des ensembles à qui on va avoir envie d'associer une notion de dimension qui ne sera pas entière. Donc ça, on en reparlera un petit peu. Pareil, c'est une notion intuitive, mais je parlerai d'une notion de définition, une notion de dimension qui est disons, euh, communément admise comme étant la, la notion de dimension la plus satisfaisante, c'est la dimension de Hausdorff. Donc on en parlera un petit peu. Je ne la définirai pas proprement, mais je vous donnerai des idées pour comprendre un petit peu ce que c'est. Donc c'est des ensembles qui vont avoir une dimension qui ne va pas être entière pour la plupart d'entre eux. Et en ça, ils nous... alors on a envie de les étudier parce qu'ils ont des propriétés fractales. Et pourquoi spécialement les ensembles auto-similaires Parce que c'est parmi les ensembles qui ont des propriétés fractales ceux qui sont les plus simples. Ils ont en fait du fait qu'ils ont cette, cette autosimilarité, cette invariance par changement d'échelle stricte, ils ont une sorte de simplicité qui nous intéresse beaucoup. On peut dire beaucoup de choses parce qu'ils sont assez, on peut dire, on va dire réguliers dans leur irrégularité. Okay C'est pour ça que d'un point de vue thématique, on a envie de s'intéresser à eux. La deuxième raison, elle est d'ordre de, de, de la nature. Donc, dans la nature, on constate qu'il y a des objets qui ressemblent à des fractales, et on a envie de les étudier. On a envie de les étudier parce qu'ils euh, ont des propriétés particulières. Et ces ensembles-là, ils ont des propriétés autosimilaires. Alors, ça ressemble à de l'autosimilarité, ça n'en est pas toujours exactement au sens propre du terme, mais ça y ressemble beaucoup. Donc, je voudrais voir quelques exemples dans la nature où on voit des propriétés autosimilaires. Alors, évidemment, ça, c'est un bon voilà. Donc, quelques petits exemples, quelques petits dessins. Euh, Ce ne sont pas des dessins, c'est des photos, pour la plupart d'entre eux. Donc, ici à gauche, vous, avez, vous voyez une rivière. Il a des propriétés, vous voyez que ça a des propriétés un petit peu, un petit peu fractales. Si je regarde un petit, bout de la, un, un petit bout de la rivière ici, finalement ça ressemble à la rivière, la rivière entière. Un éclair ici à droite, vous voyez que si vous regardez une portion de l'éclair, si vous coupez cette portion de l'éclair, finalement ça ressemble au grand éclair lui-même. Okay ça c'est une côte, donc ça c'est un, un exemple euh, assez, euh, assez intéressant du point de vue des fractales. C'était un des premiers exemples que Mandelbrot a donné comme un exemple fractal, qui était la, la courbe. Euh, faite par la côte de l'Angleterre. La, de la question, c'était de savoir quelle notion de dimension on donnerait à la côte de l'Angleterre. Un dernier exemple, une fougère. Bon, tout ce qui ressemble, de toute façon, tout ce qui a des, des propriétés arborescentes, un arbre, on va parler du poumon, mais une fougère a cette propriété-là aussi d'autosimilarité. Okay Donc là, il s'agit d'une fougère qui a été faite par ordinateur. Et c'est très simple à faire ce genre de choses avec les procédés qu'on va voir juste ensuite. Donc là, vous voyez, si je regarde cette petite partie de la fougère, c'est comme, comme la grande fougère. Mais contractée, cette partie c'est comme la grande fougère mais contractée et la troisième plus petite version de la fougère elle est là. Ok, ça c'est la troisième plus petite version de la fougère. Bon, alors, la fougère a un cas un petit peu particulier, un tout petit peu du cadre de ce que je vais exposer aujourd'hui, mais disons qu'on n'en est vraiment pas très bon. Bon, autre exemple, je parlais du poumon. Donc là c'est euh, vous voyez un poumon humain, donc le poumon humain ça a une forme d'arbre bah, à l'envers bien sûr là, vous avez la, la trachée qui se sépare en deux, voire en... en c'est en deux, mais il y a quelques jonctions avec trois. Et ça, c'est une forme d'arbre. Et ce qu'on voit au bout, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est ce qui se passe au bout, face au bord de l'arbre, ce, ce que la nature a envie d'optimiser. En fait, la nature a envie que la zone de contact entre les poumons et les vaisseaux sanguins soit aussi importante que possible. On a envie que la surface soit maximisée. Maximiser la surface, on va avoir envie de presque faire quelque chose dans R3 évidemment, on ne pouvait pas avoir le, la frontière des poumons qui serait vraiment dans R3, qui serait vraiment, qui contiendrait une boule. Okay Mais on va essayer de l'approcher. Et pour l'approcher, on va avoir envie de prendre le plus de place possible et avoir des comportements un peu de ce là Donc, peut-être euh, un tout petit dessin, une modélisation de ce genre de, de, de, de structure arborescente. Donc là, c'est en 2D et c'est en 3D. Mais bon, on comprend bien ce qui se passe. On voit, là, c'est exactement auto similaire, donc cette partie à droite. Donc là, ce qui, qui m'intéresse particulièrement là, dans, dans ce qui va suivre, c'est la partie haute. La partie haute qui a effectivement une vraie propriété d'autosimilarité. Okay si je la coupe en deux, vous regardez la partie gauche, c'est une contraction de tout l'ensemble. Je regarde juste la partie du bord qui est en haut. C'est une contraction de tout l'ensemble. La partie droite, une autre contraction de tout l'ensemble. Okay Ça, c'est une vraie propriété d'autosimilarité. Si je vais encore un cran dans le changement d'échelle, je vais avoir une autre partie ici qui sera encore une contraction du grand domaine. Okay Donc là, on est constitué de deux plus petites versions de soi-même. D'accord Donc là, ça, évidemment, que l'étude d'un point de vue d'analyse de ces domaines-là pose beaucoup de questions, parce que c'est des domaines qui sont extrêmement irréguliers, et donc euh, bon, je vais en parler un petit peu avec vous dans ce qui va suivre. Okay donc un autre exemple, l'exemple de... Donc là, c'est un autre forme de domaine arborescent, qui c'est un fleuve qui se jette dans la mer, et vous voyez que si on veut regarder un problème on va dire, un, un problème de transmission, où on a d'une part ce qui se passe dans le fleuve et d'autre part ce qui se passe dans la mer, il va falloir étudier ce qui se passe au, au contour, au bord, comme au bord du poumon. Et le bord, ici, c'est quelque chose qui va être extrêmement, euh, on va dire, irrégulier, qui va avoir des propriétés de type un petit peu fractal. Okay. Bon, un dernier petit exemple, donc ça c'est un cercle de culture, pour vous convaincre que même les extraterrestres connaissent le fractal Vous voyez Donc voilà, ça a beaucoup d'intérêt, beaucoup d'intérêt euh, de considérer ces, ces, ces ensembles-là, et les ensembles qu'on constate dans la nature ont effectivement des propriétés de type autosimilaire. Donc on a envie de les étudier. Donc ça, c'est la deuxième raison. Alors, je vais juste faire une toute petite description de ce qui se passe, euh, disons, de ce qu'on a envie de faire en, en recherche pour euh, étudier ces domaines-là. Et puis ensuite, je, je, définirai, je définirai les domaines autosimilaires. Et on fera des choses un petit peu plus euh, terre-à-terre. -terre, Donc, euh, où on en est dans l'étude des fractales et pourquoi on les utilise, pourquoi on les étudie Bon, si je regarde le point de vue de, le point de vue de ce qu'on a envie de faire, c'est de, de comprendre des phénomènes physiques sur des choses qui sont fractales. Vous voulez par exemple vous demander ce qui se passe euh, si vous avez une membrane qui est fractale, que vous la fixez en un certain point, et que vous, la, vous lui appliquez des contraintes, et vous demandez ce qui se passe. Vous voulez résoudre un problème d'élasticité qui vous donne une équation, c'est ce qu'on appelle une équation de poisson, qui fait intervenir un Laplacien. va faire intervenir des dérivés secondes. Dériver seconde sur quelque chose qui est fractal. Vous vous dites, ça, ça a l'air très dur à définir. Il se trouve qu'on sait le faire. On sait définir un laplacien sur des domaines fractals. On sait le faire. Et ça, ça nous permet de développer des théories d'analyse de, qui ressemblent à ce qu'on peut faire dans des domaines réguliers, mais sur des domaines fractals. Ça, c'est le genre de choses qu'on a envie de faire. On a envie de tendre vers ce genre de choses. Donc, ça, c'est d'un point de vue d'analyse. Alors, soit le domaine lui-même est fractal, et puis vous voulez comprendre un phénomène physique dessus, soit le bord du domaine est fractal, et vous allez vouloir euh, résoudre des, des problèmes physiques, des phénomènes, euh, expliquer des phénomènes physiques sur ces domaines-là. Et dans ce cas-là, il va falloir prendre en compte l'irrégularité extrême du bord. Okay, donc, ça, c'est un challenge que. Disons qu'il y a des, des, des recherches qui sont faites en ce moment sur ces domaines-là et les avancées sont assez importantes. Bon, une autre chose, une autre chose assez. Euh, petit, je vais, évidemment, je ne vais pas tout citer, toutes l'application des fractales, sinon je ne vais faire que ça. Mais euh, c'est le domaine du traitement d'image. Traitement d'image, le traitement du signal, où on utilise beaucoup les fractales. Donc, traitement d'image, vous allez avoir envie. Euh, alors soit d'étudier vraiment des images fractales, soit, et c'est là les, derniers, disons, les dernières avancées, les dernières grandes avancées, c'est qu'on utilise des outils de la théorie fractale pour étudier des images qui n'ont aucune propriété fractale. Donc ça, c'est étudié par exemple pour faire du euh, détection de contours. Vous voulez détecter les contours dans les images. C'est utilisé par exemple pour euh, faire du débruitage d'images. On utilise des techniques de théorie euh, fractale. Okay Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça ce serait aller beaucoup trop loin. Et je vais revenir à vous parler d'ensemble auto-similaire. Ensemble auto-similaire, euh, auto je vais commencer par vous donner quelques exemples. Décrire quelques exemples ensemble qu'on va regarder. Alors, le premier exemple, c'est un exemple que vous connaissez peut-être tous c'est l'ensemble de Cantor. C'est le premier exemple par excellence d'ensemble auto-similaire. Alors on va décrire la construction de cet ensemble-là. Alors je parle d'un segment, pensez les segments 0-1, hein, si vous voulez, un segment, n'importe lequel. Et puis euh, je vous décris la construction Deuxième, première étape, je lui enlève le tiers-milieu. Dire, je, je, je coupe le, entre un tiers et deux tiers, je coupe, j'obtiens ça. Okay. Deuxième étape, je fais la même chose pour chacun des segments que j'ai obtenus. Okay. J'obtiens quatre segments. Troisième étape, je refais la même chose avec chaque segment, etc. Donc là, je vais aller jusqu'à 5, je vais m'arrêter parce qu'après on ne voit plus grand-chose. Et là, disons que ce, cet ensemble-là a une propriété très particulière, en, en tout cas la limite de cette suite d'ensemble. Bon, au lieu de parler de limite de suite d'ensemble, pour l'instant, je vais juste dire que c'est l'intersection, que vous voyez que c'est une suite décroissante. Donc, euh, pensez ça comme la limite de cette suite d'ensemble, mais on peut tout simplement dire c'est l'intersection et c'est tout à fait défini. D'accord Alors, cet ensemble-là, il a des propriétés particulières. On, on sent bien qu'il est coincé entre la dimension 0 et la dimension 1. Okay il, en fait, il se trouve que il est mieux que dimension 0. Parce que dimension 0, ce serait quoi Ce serait imaginer que vous prenez une suite, donc quelque chose de, de dénombrable. Vous dites ça, ce serait quelque chose de dimension 0. Celui-là, il est non dénombrable à la fin. C'est plus, plus gros qu'une suite. Okay Par contre, sa longueur. Longueur, si on parle de longueur, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, ça doit être 0. Okay la longueur de Cn, c'est 2 puissance n sur 3 puissance n, ça tend vers 0. En fait, c'est quelque chose qui va avoir une longueur, mais par contre, qui sera un peu mieux, c'est l'intuition qui nous le dit, un peu mieux que la dimension 0. Okay Donc, déjà là, on voit un petit peu la dimension, et on voit que c'est lié à la notion de mesure, à la notion de façon de mesurer. J'en parlerai tout à l'heure. Bon, d'autres exemples, un exemple que vous connaissez, c'est le triangle de Sierpinski, que vous connaissez sans doute. Alors, je le, je le construis comme ça, je pars du triangle, là, je prends le triangle plein assez souvent on part du triangle vide aussi. On verra tout à l'heure que c'est absolument équivalent. Et on fait la chose suivante. Je lui enlève un triangle équilatéral qui pointe vers le bas, je l'enlève. D'accord J'obtiens trois triangles équilatéraux, trois triangles gris et puis je recommence pour chacun des triangles, je lui enlève le petit triangle équilatéral qui pointe vers le bas. Donc encore une fois tout à l'heure on verra une construction, on va dire plus rigoureuse de ce genre de de cette suite d'ensemble. on verra une façon plus rigoureuse de voir les choses. Pour l'instant, voyons les choses comme ça. Donc on obtient T2, une deuxième approximation de Sierpinski et puis je recommence avec chacun des triangles équilatéraux que j'obtiens. Etc. Etc. Etc. Et vous voyez apparaître ce, ce qu'on appelle le triangle Sierpinski. Donc, qui est autosimilaire aussi, vous voyez que là, on a une plus petite version du triangle Sierpinski, une autre plus petite version, et une troisième plus petite version. Donc il est constitué de trois plus petites versions de lui-même. Okay Donc là, pareil, c'est aussi pour ça que j'ai pris des triangles pleins, on peut définir la, la, la limite de cet ensemble comme l'intersection des TN. Un autre exemple, alors ça c'est un exemple, je ne vous ai pas donner la construction, je ne le fais pas à chaque fois, mais là où on se répartit avec un carré, avec cette fois-ci on a, on voyez que le, ce qu'on appelle le tapis de Sierpinski, lui il est constitué de huit plus petites versions de lui-même, donc chacun, chaque petite version là, ça c'est un plus petit tapis de Sierpinski. Okay donc ceux-là, ces deux ensembles-là, on voit bien, sont coincés entre la dimension 1 et la dimension 2. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Autre exemple, ce qu'on appelle la courbe de Von Koch, qui est défini de la manière suivante, donc là c'est pareil, je vais prendre une suite d'ensemble, euh, et je vais le définir comme étant la limite, on en parlera tout à l'heure de cette limite. Okay donc je pars du segment, pour penser segment 0,1, et puis euh, je lui enlève le tiers milieu, et à la place je mets le haut d'un triangle équilatéral. Donc là, chaque segment fait un tiers. Okay j'obtiens quatre segments. Pour chacun des segments, je recommence. Je fais la même chose et j'obtiens ça. Okay j'obtiens, du coup, cette fois-ci, 4 au carré segments. Pour chacun d'entre eux, pour chacun de ces 16 segments, je recommence, d'accord Etc, etc, et etc, et etc, et je m'arrête là, parce que là, de toute façon, on ne on verra plus vraiment la différence. Là, on arrive un peu même au stade du pixel, on verra plus la différence si je continue. C'est ce qu'on appelle la courbe de Koch. Donc, cette courbe-là, pareil, on a l'impression qu'elle est coincée entre la dimension 1 et la dimension 2. On verra, et c'est simple à voir, que la longueur de cette courbe, c'est l'infini. J'ai oublié de vous dire, on en prend, la, on en prend la, la limite, en un certain sens, que je vous définirai tout à l'heure. Ok donc cette courbe-là, elle est de longueur infinie. Par contre, si on veut mesurer sa surface, c'est-à-dire si on voit les choses version plutôt dimension 2, on va être obligé de dire que c'est quelque chose qui va être de mesure 0, de surface 0. Okay donc c'est coincé entre 1 et 2. La question, c'est -ce qu quelle est la bonne façon de voir les choses entre 1 et 2. Bon. Je poursuis dans mes exemples. Je vais aller assez vite parce qu'on en a déjà vu pas mal. Un autre exemple un peu moins classique qui consiste à faire ça. Je pars d'un carré, je lui enlève ces quatre carrés-là et j'obtiens donc 5 carrés et je recommence. Ouais. On obtient quelque chose dans ce genre-là. Voilà. Donc, encore un autre exemple, coincé entre la dimension 1 et la dimension 2. Bon, un dernier exemple, où on va être coincé entre la dimension 1 et la dimension 2, qui est peut-être un, peu, un petit peu plus compliqué de voir qu'on est autosimilaire ici. En fait, les plus petites versions de lui-même, de cet grand ensemble, elles sont là. C'est les, les plus petites versions que vous avez ici, hein, le, le bout des spirales là, que vous avez ici, plus l'espèce d'étoile qui est au milieu. Okay Donc ça fait euh, au total 10 plus petites versions de l'ensemble en question. Un dernier exemple en 3D cette fois-ci. Alors je ne devrais pas dire 3D parce que ce n'est pas vraiment dimension 3 cette chose-là, mais disons que c'est représenté en 3D. C'est la même chose que le de Sierpinski tout à l'heure. Cette fois-ci, on s'est passé en dimension. On obtient ce genre de fractal. Voilà. Bon, je m'arrête là pour les exemples. Il y en a évidemment énormément d'autres. Vous en avez probablement déjà vu d'autres aussi. Ok Et je vais vous parler, peut-être écrire des choses maintenant. Je vais vous parler d'ensemble dans auto-similaire, vous dire un petit peu, vous expliquer un peu comment on les définit. Et comment on les construit. Alors, pour la suite, pour vous parler de ces ensembles auto-similaires, je vais me placer dans, dans un espace métrique. Alors, je vous place dans ED, un espace métrique. Alors, je sais qu'il y en a probablement parmi vous qui ne savent pas ce que c'est. Donc, pour cela, et de toute façon, ce sera tout à fait, euh, tout à fait valable pour la, toute la suite de l'exposé, vous pouvez penser que E, euh, c'est Rn. Okay Donc, c'est soit R, soit R2, soit R3, etc. Et. La distance que je mets sur Rn, c'est la distance euclidienne. Donc, distance de x à y, ce que j'appellerais distance de x à y, ça c'est tout simplement la norme de x moins y. Et la norme de x moins y, c'est la norme euclidienne. Okay, donc vous pouvez penser ça, et ça vous posera absolument aucun problème pour le reste de l'exposé. Je me place là-dedans, et je vais définir ce que c'est qu'une similitude. Une similitude, c'est une contraction, c'est une contraction particulière, donc on dit que F qui va de E dans E, c'est une transformation de E dans E, c'est une similitude, c'est une similitude sur E. S'il existe R, un rapport de similitude, ce que j'appellerais le rapport de la similitude, tel que la distance de F de X à F de Y, c'est R fois la distance de X à Y pour tout X, Y dans E. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est une transformation qui prend, quand elle prend X et Y, elle les transforme, elle les met ailleurs, seulement je... la seule chose que je sais, c'est que la distance que j'obtiens, la distance entre les points transformés, c'est R fois la distance euh, de x à y. Donc, je pars de x, y, j'obtiens F de x, F de y, et la distance c'est R fois ça. Donc, si vous prenez R égale 1, vous avez les isométries, les transformations qui ne changent pas la distance entre les points. Okay moi Ce qui m'intéressera tout particulièrement, c'est le cas où R est plus petit que 1. Donc Si R est plus petit que 1, on dit que F est contractante. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse Parce qu'en fait, quand je vous ai dit qu'un ensemble autosimilaire était constitué de plus petites versions de lui-même, il, il va être en fait constitué de fi de lui-même, où les fi sont des similitudes. d'accord Mais si je vous dis qu'il est constitué de plus petites versions de lui-même, évidemment, on ne peut pas être constitué de plus grandes versions de soi-même. Ça n'aurait aucun sens. Okay Donc finalement, la seule chose qui va nous intéresser, c'est des similitudes qui vont être contractantes, qui vont avoir un rapport plus petit 1. Que... D'accord Alors maintenant, parlons, on peut parler d'ensemble autosimilaire. Parlons d'ensemble similaire Qu'est-ce que c'est un ensemble auto-similaire autosimilaire bon, Je vais le définir comme étant un compact. Alors, un compact de E. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un compact, pensez, on est toujours dans Rn, c'est tout simplement un ensemble qui est fermé et qui est borné. Alors Fermé, ça veut dire qu'il contient sa frontière, et il est borné. Bon, pas besoin d'en de savoir davantage. Donc La définition, c'est la suivante. Je dis que si jamais, si K est un compact de E, pensez, fermé-borné, si vous pensez Rn, un compact de E, et si F1 et Fn sont des similitudes contractantes, donc si c'est des similitudes contractantes, et K, c'est l'union des FI de K, pour I allant de 1 à N, alors dans ces cas-là, on dira que K est autosimilaire. Et ça, c'est la définition propre de un compact qui est autosimilaire, c'est-à-dire il est formé de plus petites versions de lui-même, qui sont les FI de K. Alors, peut-être qu'on peut regarder un, un petit exemple, ici. Petit exemple, l'ensemble de Cantor. L'ensemble de Cantor, on l'a vu tout à l'heure, il est constitué de deux plus petites versions de lui-même. D'accord F1 de C, F2 de C. Alors, les F1, on peut les écrire, les FI, c'est très simple. FI, c'est tout simplement les homothéties, Les homothéties de centre, alors, mettons que ce soit 0,1 ici, Là, F1, c'est l'homothésie de centre 0 et de rapport 1 tiers. Donc, vous voyez, si je prends le cantor, je contracte de centre 0 et de rapport 1 tiers, j'obtiens F1 de C ici. Et puis, l'homothésie de centre 1 et de rapport 1 tiers. Donc, si je contracte le cantor, euh, je prends le centre 1 et de rapport 1 tiers, j'obtiens F2 de C. D'accord Bon, triangle de Sierpinski, je m'arrêterai là sur les exemples. Là, cette fois-ci, on l'a vu tout à l'heure, il y a trois similitudes. C'est-à-dire le T, le triangle de Sierpinski, c'est F1 de T union F2 de T union F3 de T. Où les FI, c'est des homothéties de centre les AI, donc A1, A2, A3, qui sont les, les sommets du triangle équilatéral, et de rapport 1,5. D'accord Donc voilà. Ça, c'est ce que j'appellerais des ensembles autosimilaires. Alors la question, c'est, est-ce que ça existe Et comment on peut s'en convaincre Et comment on peut les construire Alors pour ça, je vous parlais d'existence, existence et construction. Alors pour parler d'existence, je vais avoir besoin d'utiliser une distance sur les ensembles. Je vous ai parlé de cette distance-là, c'est ce qu'on appelle la distance de Hausdorff, celle qu'on utilise. C'est une distance sur les compacts non vides de E. D'accord Donc cette distance-là, comment est-ce qu'elle est définie Je crois que j'ai mis le dessin ici. Voilà, distance de Hausdorff. Si je prends A et B, je vais appeler K de E. K de E, ça c'est les compacts non vides de. E. Donc je définis la distance de Hausdorff de A à B comme étant cette chose-là. Je vais dire que la distance de Hausdorff de A à B, je vais peut-être écrire la définition, mais le, le dessin parle plus que la définition, la distance de Hausdorff de A à B, ça c'est, je regarde, en fait je pars de A, j'ai A et j'ai B, je me demande à quel point je dois dilater A pour inclure B. Vraiment je vais faire la, la différence entre ces deux ensembles, dire à quel point ils sont, à quel point ils sont éloignés. Cette distance-là elle est utilisée par exemple en images, on enlève la différence entre deux images, on fait la distance de Hausdorff fait souvent des versions modifiées de la distance de Hausdorff, mais disons que c'est l'idée. Donc on se demande, si je modifie A, de combien il faut que je dilate A pour trouver B okay le, le dilaté de A, c'est ce que je vais appeler ici, dans ma définition, ce que je vais appeler AR. De combien il faut le dilater C'est-à-dire, je dis, je regarde l'inf des R positifs, tels que A est inclus dans BR, et B est inclus dans AR. Okay Où je dis que, si jamais j'ai X un ensemble dans E, ce que j'appelle XR, c'est le dilaté. C'est-à-dire, c'est les points... Les x dans E, tels que la distance de x à grand x est inférieure à r. Ils sont à une distance au plus r de a. D'accord Ça, c'est la définition de la distance de Hausdorff. Une autre façon de voir les choses, est, bon, qui est complètement équivalente, et ça, ça se voit assez vite, c'est ce que j'ai écrit ici. Vous prenez a, vous cherchez le ra, c'est-à-dire la dilatation de a que vous avez besoin de faire pour inclure b. Et vous cherchez rb, la dilatation de b que vous avez besoin de faire pour inclure a. Et finalement, la distance de Hausdorff de a à b, c'est le max de ra et de rb. Okay. Alors cette distance-là, je ne vais pas l'écrire, mais je vais le dire, elle a une propriété très sympathique. Donc là, c'est là que ça parlera peut-être un petit peu moins à ceux qui sont euh, au début de leur cursus, euh, après le bac. Euh, cette distance-là, c'est vraiment une distance sur les compacts, sur K de E. Et c'est même mieux que ça. K de E muni de cette distance-là est complet. Okay. Okay. Donc ça, j'ai je, je, conscience que ça ne parle pas à tous parmi vous, mais c'est important pour la suite. Donc la question, c'est, est-ce que ces, ces ensembles-là... Comment est-ce qu'on peut les définir Est-ce qu'ils existent est -ce qu on est... Quand est-ce qu'on est sûr qu'on a un ensemble auto-similaire Et la réponse est le théorème suivant. Donc, je vous donnerai juste l'idée de la démonstration. La réponse est le théorème suivant. Si jamais je prends F1, Fn, je me donne un ensemble fini de similitudes contractantes. c'est des similitudes qui sont contractantes. Ok Si jamais je me donne un nombre fini de similitudes contractantes, alors dans ce cas-là, il existe un unique compact qui vérifie K qu égale l'union des Fi de K. Il existe un unique compact. Tel que k égale l'union des fi de k. On dit que k est un invariant de f1, fn. Et cet, cet ensemble fini de similitudes, c'est assez souvent, assez souvent, on parle de système de fonctions itérées dans la littérature. Bon, c'est un grand mot pour pas grand chose, c'est juste un ensemble fini de similitudes qu'on prend évidemment contractante. D'accord On appelle ça système de fonctions itérées et on écrit quelquefois IFS, hein, même en français, alors que c'est pour l'anglais Iterated Function System. Ok Donc il existe un unique compact qui vérifie ça. Et ça, c'est quoi C'est la complétude qui nous le donne. Bon, je vais passer parce que je vois que l'heure tourne, donc je ne vais pas vous le démontrer. Je vous... La, ce qu'il faut montrer, c'est tout simplement que la fonction... Juste, je donne l'idée de la démonstration. Okay. On considère cette fonction-là, la fonction grand F, qui a un compact A de E, un compact associe. Vous verrez tout à l'heure sur les dessins, on comprend bien mieux ce qui se passe. Associe l'union des FI de A. C'est-à-dire, je lui associe je lui applique les n similitudes que, que je viens de définir. d'accord Évidemment, k, il est autosimilaire pour mon système de fonctions itérées si et seulement si c'est un point fixe de grand F. Et donc, pour ceux à qui ça parle, il se trouve que cette fonction grand F, on peut montrer très facilement qu'elle est contractante pour la distance de Hausdorff. Donc si elle est contractante pour la distance de Hausdorff, ça veut dire, par le théorème de point fixe de Bannard, qu'il existe un unique point fixe. Okay donc il existe un unique k qui vérifie ça. Okay donc, Pour ceux qui n'ont pas vu ça, on l'admet, il existe un unique point fixe. d'accord alors, ce qui m'intéresse surtout, c'est la suite. Alors, évidemment, c'est un résultat assez remarquable. On s'est donné un ensemble, de, un, système, un ensemble fini de similitudes contractantes. On a un unique ensemble auto-similaire qui est invariant. Donc, ça veut dire, ça ce que ça veut dire, pensez aux exemples. Ça veut dire que si vous vous donnez les deux similitudes pour le Cantor, il suffit de se donner les deux similitudes, vous avez défini de manière unique le Cantor. Vous vous donnez les trois similitudes pour Sierpinski, vous avez défini de manière unique Sierpinski. Okay c'est déjà assez puissant. Donc, ce qui m'intéresse, c'est surtout la chose suivante. Ce qui m'intéresse, c'est que si je, je dis que je pars d'un K0, un compact de E, n'importe lequel, absolument n'importe lequel, et ensuite je lui applique grand F, c'est-à-dire je dis, je vais faire une suite, une suite récurrente, je dis, je pars de K0, et Kn plus 1, ou Kn mettons, c'est grand F de Kn moins 1. C'est-à-dire je lui applique jTR. Alors, prenons un dans ces cas-là, ce que, ce que j'obtiens, c'est que cette suite-là, Kn, elle va tendre vers mon ensemble, vers mon invariant, vers K au sens de la distance de Hausdorff. Donc ça, c'est une propriété complètement générale sur les suites récurrentes, mais ici, ça, disons que ça nous donne une, un point de vue assez particulier. Ça nous explique que, comment construire des suites qui tendent vers nos ensembles auto-similaires. autosimilaires. En gros, ça va réexpliquer les suites que je vous ai données au début pour définir le Cantor, Sierpinski, etc. C'est-à-dire, la raison, elle est très simple. Est vous dites, vous cherchez la distance de Hausdorff entre Kn et K. C'est-à-dire, à quel point vous êtes loin de l'ensemble invariant, de celui qui vérifie ça, l'unique qui vérifie ça. Et vous dites que ça c'est finalement la distance de Hausdorff de grand F de kN-1 à k. Mais k, c'est aussi F de k. Mais on a dit que ça, c'était contractant pour la distance de Hausdorff. Okay c'est-à-dire, contractant pour la distance de Hausdorff, c'est-à-dire, il existe un certain rho. Okay c'est ça, être contractant. Il existe un certain rho qui va être inférieur à 1, tel que la distance de Hausdorff de F de kN-1 à F de k, ça, c'est inférieur à rho fois la distance de Hausdorff de kN-1 à k. Okay Vous pouvez réitérer... Ce raisonnement de faire n fois et obtenir à la fin ρ puissance n distance de Hausdorff de k0 à k. Et finalement, vous voyez que ça, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Qu'est-ce qu'on a dit On a dit que, en partant de n'importe quel compact, si j'y grand F, je tends au sens de la distance de Hausdorff, ce qui a un sens très fort, vers mon invariant. Donc là, prenons un exemple, on va retrouver les suites qu'on a définies au début. Ok Prenons Sierpinski justement et je décide que K0, ce sera mon triangle. D'accord Donc là, j'avais dit que je le prenais plein. D'accord Donc là, j'ai mes trois centres de similitude A1, A2, A3. OK Maintenant, je lui applique, je dis que K1, c'est grand F de K0. J'ai mes trois centres ici. Qu'est-ce que ça va être F1 F1 de K0, ça va être ça, ce triangle-là. F2 de K0, ce sera ce triangle-là. F3 de K0, ce sera celui-là etc. voyez on retrouve exactement la suite de tout à l'heure et là on voit de manière assez claire que ceux qui construisent le triangle Sierpinski en prenant le triangle évidé on enlève l'intérieur on obtient effectivement la suite qu'on a l'habitude de voir pour le triangle Sierpinski ce que nous dit le théorème c'est que ça ça converge vers la même chose qui est le triangle Sierpinski Alors, ça nous dit même quelque chose de plus fort si je reviens à mes dessins ça me dit que je pars de n'importe quel compact K0 c'est-à-dire vraiment n'importe lequel et si j'y Ma fonction grand F sur K0, alors je vais tendre au sens de Hausdorff vers Sierpinski. Okay, là, je pars de K0. Première itération, là j'ai ici F1 de K0, F2 de K0, F3 de K0. J'obtiens ça. J'itère une nouvelle fois. J'obtiens cette fois-ci bah, 9 plus petites versions de K0. J'itère encore. Et vous voyez, on commence à voir Sierpinski. On le voit de plus en plus. Jusqu'à ce que, à partir de K6, je suis je aller je jusqu'à K7. Vous voyez, là, on voit plus du tout quel compact on avait au début. Et ça, c'est vrai pour absolument n'importe quel compact. Okay. Donc ça, ça donne une façon assez puissante de construire euh, les ensembles auto-similaires. Bon, il me reste, euh, on va dire, euh, 10 minutes pour vous parler de la notion de dimension. Donc, je voudrais vous convaincre que pour décrire ces ensembles-là, on a besoin d'avoir recours à une notion de dimension qui ne serait pas entière. Okay Donc là, je vais appeler ça, on va dire, idée. Sur la notion de dimension. Je voudrais définir une notion de dimension. Pour... donc Ça, ce sera défini proprement. mais Je voudrais vous convaincre que cette notion de dimension, elle a du sens. Okay L'idée sur la notion de dimension. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, euh, sans avoir parlé de, sans avoir défini les choses, qu'est-ce que ça veut dire intuitivement avoir une certaine dimension Vous, vous connaissez déjà certaines façons de voir les choses. En particulier, vous pouvez me dire qu'un objet qui a une certaine dimension, c'est un objet, par exemple, qu'on peut paramétrer. Et puis, le nombre de paramètres, ce sera la dimension. Okay. Bon, justement, ce qu'on regarde là, comment on va se préciser entre deux dimensions, ce n'est pas, pas vraiment un point de vue satisfaisant. Le point de vue satisfaisant, c'est de se demander quelle est la bonne façon de mesurer un ensemble. Donc Ça, c'est quelque chose que vous faites naturellement. Vous vous dites, si vous voulez mesurer une courbe, vous allez vous dire, bah, la, la façon de mesurer, on va dire, euh, qu'on attendrait, c'est de regarder la longueur de cette courbe. Vous voulez mesurer une surface, vous allez vous dire... Justement, c'est même le nom qu'on emploie, vous allez mesurer sa surface. C'est ça qui va, vous, qui va vous dire quelque chose. Il ne vous viendrait pas à l'idée de mesurer un rectangle en disant ce qui m'intéresse, c'est la longueur. Alors, je ne parle, parle pas du tour du rectangle, je ne parle pas de la frontière, je parle de l'intérieur du rectangle. Si vous utilisez la longueur, vous allez pouvoir dire que ce rectangle il est fait d'une infinité de, de segments qui ont une certaine longueur, et donc là, vous allez obtenir l'infini, bien sûr. Okay. Vous voyez, vous avez choisi une façon de mesurer. Vous dites, ce rectangle-là, la façon de mesurer, c'est la surface. Okay. Si on est en dimension 3, la façon de mesurer, ce sera le volume, okay. etc. Pour ceux à qui ça parle, c'est la mesure de la bonne dimension. Donc là, la question, c'est, pour ces ensembles-là, quelle est la bonne façon de mesurer Clairement, la bonne façon de mesurer, c'est aucun, aucune façon de mesurer entière. Okay. alors Faisons un petit, euh, une petite heuristique là-dessus. Je dis, j'ai plusieurs points de vue. Le, le point de vue numéro 1, qui va être le point de vue dimension 1, qui va consister à regarder la longueur de quelque chose. Regardez la longueur. OK Qu'est-ce qui vous fait donner la longueur de quelque chose C'est en fait, vous avez envie de généraliser la notion de longueur. La notion de longueur, la première chose à laquelle vous pensez, c'est un segment. La longueur d'un segment, on le connaît tous. Je vais prendre un petit segment de taille epsilon, et vous, vous dites que ça mesure, la façon de le mesurer, c'est epsilon, justement. C'est la taille, du, la longueur du segment. OK Maintenant, Deuxième façon de mesurer les choses, c'est la dimension 2. Qu'est-ce que c'est une bonne façon de mesurer hein Finalement, une bonne façon de mesurer, c'est une mesure qui va nous donner à un ensemble qui nous intéresse quelque chose de idéalement, je dis bien idéalement, fini, non nul. Okay si vous voulez mesurer ça, vous voyez bien que mesurer avec une longueur ça, le rectangle, vous allez avoir quelque chose d'infini. D'accord Si vous voulez mesurer un disque avec un volume, vous allez avoir quelque chose qui vaut zéro. Donc clairement, vous n'êtes pas adapté, vous voulez idéalement une mesure qui va vous donner quelque chose de fini, non nul. Donc en dimension 2, ce serait une surface et qu'est-ce que c'est Finalement, la notion de surface, ça étend la notion de surface d'un carré ou d'un rectangle. là Si je prends un carré de côté epsilon, vous allez dire que ça mesure, pour l'option dimension 2, ça serait epsilon carré. Okay en dimension 3, vous auriez un volume avec un cube de taille epsilon. Donc là, on est en dimension 3. Et ça, ça vous donnerait une mesure epsilon cube. D'accord Bon, ça, c'est des choses qui sont parfaitement définies. Le problème, on va regarder le problème sur... Un exemple. L'exemple que je vais prendre, c'est l'exemple de la courbe de Koch. Si on la regarde en dimension 1, ce qu'on peut dire, c'est que sa longueur, donc là, sa longueur, je vais appeler ça M1. Je veux dire que ça, c'est la façon de mesurer dimension 1. Je me mets point de vue dimension 1, je regarde sa longueur. Si je regarde la longueur de la suite qui approche la courbe de coq, la suite des KN qu'on a décrit tout à l'heure, ils étaient faits de 4 puissance N segments de taille 1 sur 3 puissance N. Finalement, la longueur M1 de K, de KN, la suite qui approche, c'était 4, 4 puissance n sur 3 puissance n. Donc c'est finalement 4 sur 3 à la puissance n. Et donc ça, ça tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Donc si vous prenez l'option je mesure en dimension 1, vous allez vous dire, bon ben là on tombe sur plus l'infini. Donc ça c'est quelque chose qui est complètement attendu. M1 de k, c'est donc plus l'infini. D'accord Maintenant, si je me place en dimension 2, si je me place en dimension 2, on se doute bien que la surface ça va faire 0. C'est juste là je voudrais faire apparaître un, une tendance qui va nous faire trouver la dimension. Si je me place en dimension 2, la remarque c'est la suivante. La remarque, c'est que ma courbe de coque, je vous rappelle qu'elle a cette tête-là, je peux la recouvrir par des carrés. Je peux la recouvrir par un certain nombre de carrés qui vont avoir une certaine taille epsilon. Je fixe une taille epsilon, je dis que je peux la recouvrir par un nombre fini de carrés. Disons que c'est K. La remarque, c'est la suivante. Bon, ce qui est naturel de dire, c'est que dans ce cas-là, M2 de K, la mesure pour la dimension 2 de K, la surface de K, en fait, elle est plus petite, bien sûr, puisqu'elle est inclue dans ces carrés, que k fois la taille des carrés. La, je ne dis pas la taille, je devrais dire la mesure. k fois la mesure des carrés. d'accord Mais finalement, le propriété d'autosimilarité nous dit la chose suivante. Il nous dit que si je regarde ces carrés et je contracte tous les carrés, donc là tous les carrés que j'avais, je les contracte de rapport 1 tiers. Je leur fais subir sans le entre 0 et de, de rapport 1 tiers. Qu'est-ce que j'obtiens ça Et finalement là j'ai k carré de taille, ils ont de euh, côté epsilon sur 3, qui recouvre cette partie-là. Mais finalement ces k carré, je peux aussi leur faire subir d'autres transformations pour recouvrir toutes les autres parties de la courbe de coque. Et finalement, je vais avoir k carré ici, je vais en avoir k ici, k ici et k ici, j'en ai finalement 4k. Et donc je peux dire que m2 de k il est aussi inférieur à 4k fois epsilon sur 3 au carré. D'accord Et finalement, ça c'est 4 sur 3 au carré epsilon carré. Ok Maintenant que j'ai ça, ben je peux recommencer. C'est-à-dire là j'ai 4k carrés qui vérifie ça, je vais les recontracter, et puis etc. Et je vais obtenir, cette fois-ci, je vais recouvrir la courbe de coque, non pas par 4k euh, petit carré, mais par 4 carré k. Donc 16 k carré. D'accord Et finalement, je vais pouvoir dire, réitérer l'opération. Je vais continuer ici. Je vais pouvoir réitérer l'opération pour dire que m2 de k okay, m2 de k, ça va être inférieur à 4 sur 3 au carré à la puissance n fois. Euh, j'ai oublié le k, excusez-moi, k epsilon okay carré. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Ce qui m'intéresse, c'est que cette chose-là, eh ben, si je fais tendre epsilon vers plus l'infini, ça, c'est vrai pour tout n, hein. si je fais tendre epsilon euh, n vers plus l'infini, ça, cette chose-là, ça, ça tend vers 0. Okay 4 neuvième à la puissance n. Donc, finalement, ce qu'on voit apparaître ici, c'est 1 sur 3, Là, 1 sur 3, c'est la mesure du, du, du, du petit segment, on avait choisi un segment. Là, le 1 sur 3 au carré, c'est la mesure du carré. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, on va abandonner l'idée de prendre des petits étalons qu'on connaît bien, on va abandonner l'idée de prendre un petit, un petit segment, un petit carré, etc. On va se placer entre les deux, on va dire que S est entre les deux. Et cette fois-ci, je ne vais pas décrire la tête, a le, le, le, disons, le, le petit étalon qui va me faire, qui va recouvrir le domaine qui m'intéresse, je ne vais, vais décrire pas sa taille, je vais juste dire que quand il a un diamètre epsilon, dans ces cas-là, sa mesure, ça va être epsilon à la puissance S, ce qui est logique. Vous dites, si je suis entre les deux, finalement, dimension 1, un, un, quelque chose de diamètre epsilon va avoir une mesure epsilon, dimension 2 epsilon carré, Et finalement en dimension s, il devrait avoir la taille epsilon puissance s. Alors si on fait ça, qu'est-ce qui se passe Si on fait ça, dans ces cas-là, ce qu'on aurait ici, si je reproduis exactement le même raisonnement, le même raisonnement qu'ici, ce que je vais obtenir, c'est je vais obtenir une mesure pour la dimension s. Et cette mesure pour la dimension s, de la même façon que ce que j'ai écrit précédemment, on va avoir... Alors, je mets un inférieur ou égal, mais en fait, si vous prenez bien votre recouvrement, vous allez avoir très peu de recouvrement entre les petits, les petits, les petits domaines qui vous intéressent, entre les petits, les petits ensembles qui font votre recouvrement, et finalement, vous allez presque avoir un égal. D'accord Donc, pour l'instant, écrivons inférieur ou égal. Ce qui apparaîtra, c'est 4 sur 3 à la puissance s, à la puissance n, fois k epsilon à la puissance s. D'accord Et celui-là, c'est celui-là qui va nous donner un petit peu la réponse... En fait, ce qu'on veut, c'est que cette chose-là, idéalement, ça ne pas vers 0 et ça ne pas vers plus l'infini. Okay Alors, si S est trop petit, cette chose-là, finalement, ça va tendre vers 0, vers plus l'infini, pardon, et si S est trop grand, ça va tendre vers 0. Le, le schéma intermédiaire, la seule, la seule, le seul espoir que vous avez que ça tende ni vers 0 ni plus l'infini, c'est de dire que 4 sur 3 puissance S devrait être égal à 1. Ok C'est-à-dire 4 égale 3 à la puissance S, c'est finalement S égale log de 4 sur log de 3. OK Log de 4 sur log de 3, ça vous donne bien quelque chose qui est entre 1 et 2. OK Ça fait euh, 1,6, quelque chose comme ça. D'accord Et ça, c'est sa dimension, en fait. J'espère vous avoir convaincu que si on veut choisir un S entre 1 et 2 pour bien mesurer l'ensemble, dans ces cas-là, ce qu'on a besoin de prendre, c'est ce S qui vaut ça. Et en fait, ça, ça correspond à... Alors, euh, ça ne parlera pas à, à tout le monde ici, mais si on veut construire des mesures pour, euh, disons, mesures associées à la dimension S, ce qu'on va faire, c'est justement ça. On va faire, c'est des recouvrements non plus. Euh, si vous avez vu les mesures, la façon de définir la mesure de Lebeg en dimension 1 en dimension 2, en fait, on étend, on recouvre par des pavés, okay et puis on, ensuite, on prend l'inf. Là, on ne va plus recouvrir par des pavés, on va recouvrir par des ensembles de diamètre plus epsilon, et ces ensembles-là, on va dire qu'ils ont une mesure qui est epsilon à la puissance s. Et ça, ça vous permet en fait, de, de, de d'étendre la propriété suivante. Vous vous dites, si jamais ce qui vous caractérise la dimension pour un ensemble, pour, imaginons un disque, Disque, si vous le mesurez avec la dimension 1, vous allez dire le disque est trop gros, ça va donner plus l'infini. Avec la dimension 2, c'est parfait. Avec la dimension 3, finalement, le disque, vous ne le voyez plus. Vous le dépassez, vous ne le voyez plus. Et ce que vous avez, c'est que si jamais vous regardez, vous faites évoluer votre dimension. Vous faites évoluer S. Okay Donc là, vous faites évoluer S. Au début, ça va valoir plus l'infini. Donc pensez à un disque, dimension 1, ça vaut plus l'infini au début. Ensuite, en dimension 2, ça va. Et après, c'est zéro tout le temps. Bien, en fait, ça, c'est quelque chose que vous pouvez montrer qui est vrai pour absolument tous les ensembles d'un espace métrique absolument tous les ensembles, il existe un s critique, en dessous duquel la mesure pour la dimension s, ça vous donne plus l'infini, c'est-à-dire l'ensemble est trop gros, et au-dessus de ce s0, ça vaut 0. Okay Donc là, vous me pardonnez de mettre l'infini sur ce, ce... On va dire ça, c'est ms de k, ms de n'importe quel ensemble. Ça vaut plus l'infini jusqu'à ce, jusqu ce s0. Alors, on ne dit pas ce qui se passe à s0, ça peut être c'est pas forcément fini et non nul. Hein, pensez à r, r c'est de dimension 1, le S0 ce serait 1, et pour autant, la mesure de R c'est infini. D'accord Donc finalement, la, la, la définition de la dimension c'est celle-ci. Alors là, je ne suis pas très général parce que j'ai parlé uniquement de la courbe de Koch. La courbe de Koch elle a ce cas particulier que tous les, les rapports de contraction sont les mêmes. Ce n'est pas grave, c'est pas grave. En fait, on peut voir les choses de manière plus générale en se disant les rapports de, les rapports de contraction ne sont pas les mêmes. Imaginez par exemple que vous ayez pris la courbe de Koch avec des rapports qui sont différents, d'accord Donc là, j'ai un plus petit rapport que là, etc. Ça, c'est ma première étape de construction. Ok Et si vous faites ça, on peut faire le même raisonnement que tout à l'heure, seulement au lieu d'avoir, quand vous allez avoir recouvrir par des carrés, vous allez, pour ce segment-là, recouvrir par des carrés de taille, donc là, c'est des carrés de taille epsilon, ici, ça va être des carrés de taille epsilon R1, où R1, c'est le premier rapport de contraction, ici, c'est des carrés de taille epsilon R2, etc. Et donc, finalement, ce que vous allez avoir, c'est euh, ms de k, ça va être, j'avais écrit inférieur ou égal tout à l'heure, ça va être inférieur ou égal à bah, k fois epsilon r1 à la puissance s, plus k fois epsilon r2 à la puissance s, etc. Okay, finalement, ce que vous allez avoir, c'est k, c'est la somme des ri à la puissance s, i allant de 1 à n, fois k epsilon à la puissance s. Et c'est cette chose-là dont vous allez vouloir, vouloir qu'elle vaille 1. Okay, et ça, c'est la définition de la dimension de similitude ce qu'on appelle dimension de similitude, et qui en fait, si vous avez bien choisi vos similitudes, donc là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais si vous avez bien choisi vos similitudes, ça, c'est la dimension de Hausdorff, d'accord Donc, ce qu'on appelle dimension de similitude, donc associé, on est obligé de l'associer au système de fonctions itérées, mais en fait, si tout va bien, c'est associé au compact, qui est invariant par le système de fonctions itérées. La dimension de similitude, c'est l'unique S, l'unique S positif, tel que, alors on va dire positif ou nul, telle que la somme des Ri puissance S, pour I de 1 à grand N, est égale à 1. C'est l'unique qui vérifie ça, c'est celui-là qu'on a envie de choisir. Alors, je peux vous donner un... Euh, J'ai le temps de vous donner un, une toute petite, euh, toute petite raison, une autre raison pour laquelle on choisit ce S. Donc, cette raison elle parlera euh, plutôt à ceux qui ont déjà parlé de mesure, mais sinon on, on comprend quand même. Je vous rappelle que le principe, le c'est principe, de trouver un S qui est telle qu'on arrive à mesurer, on arrive à trouver une mesure qui va être finie non nulle. C'est un peu l'idéal qu'on veut. Donc si jamais on a ça, qu'est-ce qui se passe Imaginons qu'on ait ms de k qui serait finie non nulle. D'accord Et imaginons aussi, je vais y faire une supposition plus grande, je vais supposer que, alors évidemment ce cas, comme d'habitude, c'est l'union des fi de k, d'accord Pour i allant de 1 à n. Imaginons que ces fi de k, ils sont disjoints 2 à 2. Ok Pensez au Cantor, par exemple. Cantor vous avez, bon, je ne vais pas le dessiner, imaginons que là j'ai dessiné le cantor, ok, vous avez F1 de K qui est là, F2 de K qui est là, et ils sont disjoints. Sierpinski, ils ne sont pas disjoints, il n'y a qu'un point. En fait, ça, on peut voir que c'est pas grave, un point, ce n'est pas dérangeant. D'accord Mais pensez au cantor, imaginons que c'est disjoint. Qu'est-ce que ça veut dire si c'est disjoint Ça veut dire que la mesure, mesure et K, donc là vous imaginez que c'est le volume en dimension S, c'est pareil que si je prenais le volume seulement, c'est en dimension S, si on avait bien défini. Ça, c'est la mesure aussi, c'est le volume de l'union des FI de K. Okay, pour i allant de 1 à n. Mais si je veux mesurer l'union des FI de K, comme ils sont deux à 2 disjoints, finalement c'est pareil que de, mesurer, de prendre la somme de ces mesures. Donc ça c'est la somme pour i allant de 1 à n de ms de FI de K. D'accord Et maintenant, essayons de faire un parallèle avec les mesures que vous connaissez, c'est-à-dire la longueur, la surface. Si jamais je prends la longueur d'un ensemble, okay, je considère un ense un, la longueur d'un segment par exemple, et si... Je contracte le segment de rapport à 1,5, par exemple. Je divise par 2 sa longueur. Je, vais, je, je divise par 2. Ça veut dire que sa longueur, bien sûr, va être divisée par 2. Mais qu'est-ce qui se passe si je regarde maintenant la surface, la surface d'un ensemble okay, je, je le contracte de rapport à 1,5. Sa surface ne va pas être divisée par 2, elle va être divisée par 4, par 2 au carré. Donc là, ce qu'on attend, c'est que la mesure, le volume en dimension S de Fi de K, okay, j'ai contracté de rapport Ri. On attend que ça, ce soit, finalement, ce soit Ri à la puissance la dimension, à la puissance S fois la mesure ms de k. ok. Et finalement qu'est-ce que j'ai écrit ici? J'ai écrit que ça c'était somme s fois ms de k. Mais si k si ms de k est fini non nul, alors nécessairement, somme des ri à la puissance s est égal à 1. D'accord? Donc là, je n'ai pas dit que j'avais démontré, j'ai dit que le disons le seul espoir pour avoir effectivement Ms de K qui est fini non nul, c'est de choisir somme des Ri à la puissance S est égal à 1. Okay. Et c'est effectivement, alors je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais si vous choisissez bien votre système de fonctions itérées, c'est effectivement la dimension que vous obtenez. Donc ça, ça vous permet de calculer de manière extrêmement simple la, la dimension, de Hausdorff, dimension de Hausdorff, qui est en fait la bonne façon, la, la bonne façon de, choisir une, de choisir une mesure. Bon, euh, le temps a écoulé, donc je vais, je vais m'arrêter ici. Je vais juste vous dire un petit peu la suite de ce qu'on peut faire une fois qu'on a ça. Ce qu'on peut faire une fois qu'on a ça, c'est... Bah, définir des ensembles, définir des espaces, des espaces de fonctions, par exemple, sur ces, sur ces ensembles auto-similaires. Comment est-ce qu'on fait ça Les espaces de fonctions qui nous intéressent, c'est pour ceux à qui ça parle, les espaces LP, euh, les, même L2, c'est encore mieux, les espaces de Sobolev, etc., qu'on a envie de définir sur ces ensembles auto-similaires. Pour ça, il nous faut une mesure. Et cette mesure, c'est, à peu de choses près, la mesure de Hausdorff. On peut construire ça, et ensuite, bah, tout est ouvert, on peut faire de l'analyse fonctionnelle un peu de la même façon qu'on le fait sur des ensembles qui ne sont pas du tout fractales. Okay. Donc là, évidemment, je ne rentre pas dans les détails, c'est juste pour vous donner une petite idée de que c'est le, le début de la suite, on peut faire plein, plein de choses une fois qu'on a ça. Voilà, et je vais m'arrêter ici, et je vous remercie pour votre attention.